Ça tu ready C'est parti les gars, je vous amène au Serlin Trail, un très beau bike park près de Grenoble. Il y a des nouvelles pistes et il y a surtout un invité très spécial qui m'attend, un chien avec qui je vais essayer de faire la course à la fin de la vidéo. Donc restez bien. Merci à Banque Energy, cette boisson qui sponsorise ma vidéo aujourd'hui. Ça aide la chaîne, ça fait plaisir. Une boisson sans sucre, sans calories, juste de l'énergie, genre un bon café qui va donner de la pêche pour envoyer les gros sauts. Bon bah, pense bien sûr à t'abonner, à liker cette vidéo et puis moi, bah. Petite gorgée. Let's go. Ça y est, Serlin. Gros, il y a eu plein de modifications, c'est énorme. Une noire qui est en train de se préparer. Ils appellent ça l'escargot. C'est-à-dire là, tu peux sauter, tourner, passerelle. Ou alors là, tu fais, je pense, euh, belle bosse à backflip. Melvin qui nous a rejoint avec son nouveau vélo. Hey, les gars. Le petit narco tout neuf. Flambant. Flambant neuf. Du coup, on veut se chauffer sur ça. Là. Alors, c'est une nouveauté aussi au terrain. Ici, ils ont mis une pierre entre deux bosses, tu vois, comme ça. Et là, qu'on aimerait, c'est arriver sauter, poser l'avant. Et bam, ça serait beau ça. Bon l'élan il n'y pas encore euh, travaillé, on va l'aménager. Ça peut être très lourd. Il y a beaucoup de monde en plus ici aujourd'hui. C'est pendant les vacances. Là il y a la noire qui nous attend avec des gros gros sauts de 7-8 mètres qui montent sur une cabane. Nous on se chauffe ici Malvin. Avec on ses pédales marcher. sandwich. Si t'as pas la croche, regardez quoi. C'est aussi gros que ma main. Allez fais-nous rêver là. Un petit touche de l'avant non, non, non, tranquille, déjà on passe au-dessus. Ok. Ou tu laisses juste traîner l'arrière, tu sais. Zé. Ouh Vitesse nickel hein je pense que si tu remets le petit coup sur la roue avant justement, ça te donne encore plus de un petit pop là. Vas-y, je me teste aussi une première, vas-y. Bon, c'est bon, il m'a envoyé en crash test, maintenant il sait que ça passe, il veut bien y aller. Il fait toujours pareil, à chaque fois il nous fait le coup. Pouah, le mec trop chaud direct. Ok, allez, un beau toucher là. Double touch, avant arrière. T'es pas un jump de trial hein J'allais pas monter dessus. Bon, ça fait l'avant, moi je fais les deux. <rire> tu m'as fait peur, j'ai vu les pieds qui non, sont décollés. Deuxième essai. Ah il y a quelque chose là, il manque le petit engagement de l'avant là, le petit de la fourche il manque. Ouais il faut le faire quand même avec une petite cloche pour, euh... ah bah ça fait plaisir hein, parce que tout l'hiver tu m'as mis des tutos euh, backflip. <rire> ça, je vais ouais. me le refaire une fois tiens. Parfait, compresse. Pif pouf ya yeah Mieux là Est-ce que tu crois qu on a le droit je sais qu'elle est fermée mais juste la passerelle juste la sauter là Attends je viens juste on va voir Ah oui c'est vrai que la vidéo est sur ma chaîne c'est moi qui vais prendre On laissera un petit billet pour l'adhésion quand même Est-ce que c'est mou En vrai elle est fermée mais elle est ça a quand même bien séché là Là <rire> -ce que je des excuses Ah c'est tentant quand même non Pff, En vrai on craint rien tu vois pas ça va tu fais pas un poney quoi Je vais voir là haut Non en vrai tu impossible de le rater T'as pas le droit de laisser une trace c'est tout Ouais Bah <rire> mais faut freiner quand même après le virage tu freines ou tu fais un trou t'as perdu C'est normalement franchement là et tu dois faire arriver là tourner sauter et bah cette ligne hein. tu veux y aller Bah non je te laisse l'honneur ok on va se faire une petite variante sur la rouge normalement <rire> la piste elle va là elle tourne elle va là et là il y a un kick qui arrive là bas sur la noire un beau petit transfert de bien 5 mètres 5 6 mètres pas mal Melvin il va essayer allez propre celle là parfait le speed Yeehou Fallait pas plus, hein? Petite trace ici, hein? Ah, coup de téléphone. Ça y est, c'est les sponsors, ça. Oui, allô Norco? Ouais. 20 000, non. Des panneaux solaires? Sponsors, hein, EDF et compagnie. Hein. Bah là, ils t'ont vu, ils t'ont dit, wa ouais, tu fais tellement du vent que tu pourrais produire l'électricité. Ouais, faut pas faut moins pas, de vitesse. Faut pas traîner, hein? Ok, bah allez, vas-y, voilà. je te passe la cam, je vais le faire. Allez! Ouh. Pareil, hein? Un peu juste! On a changé de tricks ça hein, vrai. on est plus sur le no stap là hein. ah, <rire> T'as fait pas... un peu bas là hein. Non, non c'est pas moi A <rire> oh, revalider mais c'est pas fait tout tout Allez si tu veux ouais, allez. Il manque encore hein. <rire> Moi j'étais encore pile poil pile poil, faut vraiment pas moi. C'est les petits tricks sur la dernière, là, le petit step up de la rouge Ah ouais, ouais. Là pour ce tour là. là. Allez, petit bug et moi j'essaye euh, suicide. Et tu cries là-bas hein, pour qu'il s'enlève. premier avec ce vélo bosse bossatrix. you Allez, Allez c'est ah bon. Ouais, Le bien. guide il nous montre. bien. Yep. You. Petit suicide! Bon, il nous en reste plus qu'une, hein? La noire, c'est celle qui va là-haut, là? Je veux pas y aller. Sur la cabane? Je veux pas y aller. Non. On décompose? Bah ouais, une par une. Bah. qu'on peut faire une par une? Je suis pas sûr que tu puisses, mais le début quoi déjà. Déjà se faire le début jusqu'à la première, voir les langues que ça prend. Une petite cabane, franchement, belle vue là-haut. Ah là ouais, tout de suite, fais voir. 10, 7, 8. 10 Mètres au moins serein, et après il y a la même là-bas. t'as deux voitures, trois voitures qui passent. C'est un double euro de gap. Fait moins peur que la dernière fois où je suis venu. Ah, ça me plaît ça, mais elle me fait quand même encore peur. T'as le temps de compter dans ta tête là. Ça, tu vois, c'est le petit détail le petit champignon qu'ils ont mis comme ça, sculpté et tout. Bord de piste, ça, c'est pro. Bon, les la noire, deux gros sauts. Allez, on va aller filmer Melvin, tiens. On va trouver un bon angle de vue. La 2, c'est la plus impressionnante. Là, ça arrive, regarde. Chouchou, chouchou de la mort. Yes, c'est cadeau, ça. Il y a 1, 2, 3. You! Allez! You! Parfait! Euh, you. Wow. You. Oh, Wow! Oh, y'a ah, rien. Oh putain! Oh, ça <rire> Hein Bonsoir bonsoir. Hey, bonsoir Un peu de Red Bull vas-y <rire> On bull va l'entraîner ouais, <rire> Ok, ça part sur une course chien contre ouais, vélo là dessus. Comment il s'appelle Noak. Noak. Allez go Allez go Allez hop allez allez, allez, allez, allez allez allez, allez, allez. Je Ça trop bien. Sur les si il faisait un ras le ventre, il frottait le ventre et tout. Baptiste, il passe devant avec le chien et moi je suis. Il va, Oui, chaud, Oui, chaud. Ah, ah. Oh, à gauche On va laisser un peu de marge. Allez, changement de bois vois. Voilà Dépêche-toi Dépêche-toi <rire> Il a reparti. Il a le lit. Allez, allez, allez, allez. Allez, mange. Attaque. Attaque. Mange. Voilà c'est déjà la fin de la vidéo Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin Et merci aussi à Banque Energy qui a sponsorisé cette vidéo Ça m'aide pour la chaîne Pense bien sûr à liker cette vidéo Et à t'abonner si c'est pas encore le cas Et puis il y a plein d'autres vidéos sur la chaîne Donc n'hésite pas à aller les regarder Bon ride, ciao